Doit-on faire les promotions de vos produits des soldes en fonction des saisons ou de ce que font les autres magasins ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Easy Catala. J'aide les chefs d'entreprise, les entrepreneurs à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et surtout plus de clients grâce à Internet, mais surtout grâce au personnel branding. Aujourd'hui, nous allons parler de des soldes. On est en période de fête, euh, on a le Black Friday, le lundi noir aussi, on a le Black Friday, le lundi blanc, on a les soldes de janvier pour les draps, on a... Bref, il y a plein de périodes dans l'année qui en gros vous disent « Hey, tu dois faire une promotion. Du style euh, je me recoiffe, hein. Du style la Saint-Valentin. Doit-on faire une promotion pour la Saint-Valentin Je vais enlever la barre, je pense que ça ira beaucoup mieux en fait. Voilà. On essaie de structurer, mais vaut bon, mieux des structurer. Hein. Euh, du style la Saint-Valentin. Est-ce qu'on doit faire une promotion pour la Saint-Valentin Est-ce qu'on doit faire des promotions pour Noël Est-ce qu'on doit faire des promotions pour euh, son anniversaire Ça aussi, on voit, ouais, c'est mon anniversaire, je fais un super pack pas cher. Et bien, en fait, il y a deux choses. Je pense... Et en tout cas, c'est moi ce que j'ai appliqué. Si vous êtes débutant dans votre activité, on va dire en gros, parce que vous aimez les chiffres, hein, si vous avez moins de 1000 personnes sur votre page Facebook, moins de 1000 personnes sur l'ensemble de vos réseaux ou autre chose, ne faites pas de promotion. Les gens ne vous connaissent pas. Ce serait vraiment bête qu'ils vous découvrent que vous vous bradez comme les autres. D'accord Moi, je pense réellement, je ne fais pas de promotion, pour être franche. Euh, je n'en fais jamais. Je fais un tarif de réduction quand je lance un produit, parce qu'on est en méta-test en général, j'aime beaucoup faire ça. Euh, C'est-à-dire qu'on prend le produit, on va le, le tester en petits groupes, et ça me permet de faire un produit optimum, parce que vous savez que euh, mes valeurs pour moi, c'est excellence, et élégance. On essaye avec les cheveux, par contre, on ne fera pas grand-chose aujourd'hui. Une hein. structure comme ça, non C'est là qu'on voit que je suis une vraie fille. Hein. <rire> Donc, euh, moi je pense que si vous avez très peu de j'aime, très peu d'abonnés, très peu de personnes qui vous suivent, ne faites pas de promotion. Sincèrement, euh, ça ne va montrer qu'aux gens que vous vous bradez alors que les gens viennent de vous découvrir, et que donc vous vous bradez pour suivre ce qui se passe. Ensuite, vous allez me dire, bah, si j'ai beaucoup de j'aime, si j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, bah, moi je vous dirais de ne pas faire de promotion. Tout simplement. Si vous envisagez de faire une promotion, eh bien euh, je vous conseille de la préparer au moins trois mois à l'avance. Ne vous dites pas à la dernière minute, ah oh, oubliez le purée, il me laisse trois minutes pour faire un, un Black Friday, pour organiser une promotion avec tous les mails que ça incombe. Organiser une promotion par rapport à un événement demande une préparation. Ça demande déjà un, de créer la page de vente. Pour la promotion, demande 2 de créer euh, toute la communication autour de cette promotion, demande 3 de préparer euh, bah justement la promotion par elle-même et également de préparer un pack éventuellement si vous allez regrouper plusieurs produits. Ça demande du travail. Si vous faites ça vraiment à la dernière minute, hein, bah vous allez voir que ça ne va pas marcher parce que bah, vous allez faire ça à la dernière minute et que les gens vont le voir. Donc, euh, ça ne va pas être une vidéo très très longue en gros. Hein. Euh, Est-ce que vous devez faire des promotions pour suivre Pâques, Noël, le Jour de l'An Moi, je vous dirais que non. Que sincèrement, si vous voulez en faire une, euh, prévoyez-la bien à l'avance. Structurez-la royalement, comme si vous lanciez un nouveau produit. Faites bien en sorte que ce produit soit euh, ir euh, comment on dit irrésistible vraiment que cette offre soit irrésistible. Je sais que par exemple le dernier Black Friday, il y a une formation que je voulais acheter. J'avais déjà prévu de l'acheter début d'année plein pot. Et là, pendant le Black Friday, il y a eu donc un pack que faisait cette personne avec non seulement la formation que je voulais à 50%, plus quatre autres formations. Donc autant vous dire que j'ai craqué. Plus un ou deux petits upsells. Je craque beaucoup sur les upsell en général. Donc voilà. Prévoyez vraiment beaucoup ça. Fixez-vous un objectif. Ne vous dites pas oh, « mais oui, je vais faire ça et on verra bien ». Soyez vraiment structuré dans ce que vous voulez préparer. Soyez vraiment précis. Demandez-vous si c'est vraiment une autre irrésistible. Mettre en place ça va vous prendre énormément de temps. Et peut-être qu'en débutant votre activité aujourd'hui, vous avez autre chose à faire qu'à brader des produits que vous venez de créer. Voilà, c'est mon, mon simple avis. Euh, non, voilà, moi je vous dis vraiment, ne bradez pas vos produits, je ne suis pas du tout pour les promotions, j'en fais jamais. J'envisage cette année de faire... Ah si, je fais des codes promo pour mes clients. Mes clients, lorsqu'ils recommandent, ils ont un code promo euh, qui leur donne des réductions sur l'ensemble de mes, de mes produits. Parce que je trouve que c'est normal euh, de favoriser les personnes qui ont déjà commandé chez moi. Mais je n'en fais pas ailleurs. voilà Peut-être que j'en ferai une pour mon anniversaire cette année, je sais pas. Mais je vous avoue qu'en trois années d'activité, je n'ai jamais fait de promotion, je n'ai jamais fait de braderie, je n'ai euh, jamais fait de Black Friday ou de choses comme ça. Alors effectivement, il paraît que c'est une très bonne période pour faire beaucoup d'argent, parce qu'il y a des gens qui attendent justement cette période pour acheter. Moi, je vous dirais que non. Maintenant, je vais vous inviter à faire bah, ce que vous avez envie. Justement. Je vous invite à mettre dans les commentaires pour ou contre les promotions. Je vous en pas à mettre 4000 textes pour si vous pensez que c'est bien de faire euh, des, des braderies, des promotions, etc. Contre si vous êtes pensez comme moi que c'est absolument pas nécessaire. Je vous invite à mettre ça dans les commentaires. Si vous avez des questions, toujours pareil, vous les mettez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre euh, un pouce. Et euh, bah, si vous n'avez pas aimé, ben, mettez hein, dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé en fait je vous partage juste mon avis personnel parce que c'est une question qui m'a été beaucoup posée à l'approche euh, du Black Friday et des fêtes de Noël. Euh, J'en ai déjà parlé dans mon groupe, dans, dans mes lives parce que tous les mardis à 13h30 sur ma page Easy Catala euh, Instagram et Youtube je fais un live dans lequel justement je réponds à des questions d'internautes. Des fois c'est un sujet qu'on va aborder pendant 30 minutes, des fois c'est 3-4 questions, ça dépend. Euh, mais voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous mettez un like. Si vous souhaitez d'autres types de vidéos, vous les mettez dans les commentaires. Je vous invite à mettre pour ou contre dans les commentaires. Si vous êtes pour ou contre le fait de faire des soldes. Moi, j'appelle ça brader. Et on se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Ah, et pardon. Et surtout, n'oubliez pas votre marque, c'est vous.